Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce Geek, votre youtubeur qui vous aime, mais que ses fans ne l'aiment pas, MDR. Pour cette vidéo d'information sur J'aime ou J'aime pas, je vais vous expliquer le principe de cette série, et aussi quelques exemples, pour éviter que vous soyez un peu perdu. Car si vous voulez, sur Twitter, pas mal de personnes ont réagi en voyant la miniature de J'aime pas Mario Odyssey. Mais alors, pourquoi Parce qu'évidemment, ils pensaient directement que c'est du premier degré. Alors que moi je vous présente tout simplement du second degré, mais aussi de l'inverse de ce que je vais dire. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer cette série. Parce que j'ai commencé la série sans explication, donc ne me demandez pas pourquoi, parce que je voulais gagner du temps et aussi, bah, pour rigoler un Voilà. Donc le principe de cette série est par là de dire l'inverse que je vais dire. Bon, je vais expliquer. Le principe de cette série, si je dis un truc que j'aime, bah, je vais dire non ou l'inverse, c'est-à-dire j'aime pas. Et si par exemple je dis j'aime pas, bah si j'aime pas, bah, à la fin je vais dire j'aime. Bon, je vais expliquer. Si par exemple je dis un truc j'aime, bah il faudra trouver ce que j'aime dans ce truc. Et si par exemple bah, à la fin j'aime pas, bah, c'est sûr que j'aime pas. Bon, je vais expliquer à ma façon, ce sera plus simple. Donc si vous voulez, le principe de cette série est par là, dire l'inverse que je vais dire. Mais intelligemment, parce que il faut réfléchir avec la partie de la vidéo, enfin, de la miniature et le titre de la vidéo. Parce qu'à la fin, si vous voulez, je, je dis tout simplement l'inverse, et rajouter un gag à côté, pour rigoler ou qu'il soit dans le thème. Mais alors, vous pouvez me dire, Mais pourquoi tu fais ça Juste pour partager mon avis, mais aussi que, en vrai, en fait, pas, pas besoin de vous paniquer, parce que, en vrai, je dis l'inverse. Donc, vous soyez contents. Avec des exemples, ce sera plus simple. Dans la vidéo j'aime les vidéos réaction, si vous voulez, là, je parle, bien sûr, de la miniature et du titre, et de la petite séquence vidéo que j'aime les vidéos réaction, mais un petit pourcentage. Donc, je vous expliquerai juste après. Alors que, à la fin, je dis en probabilité que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire 99%. Et là, vous allez me dire, curieux que vous êtes. Bah, dis donc, Hugo, tu peux me dire au moins c'est quoi les 1% Les 1% sur cette vidéo, je vais vous expliquer. Mais pour les prochaines, je vous laisse découvrir. Parce que le principe, c'est de réfléchir par vous-même et de trouver la solution par vous-même. J'espère que vous allez réussir. Donc, dans un pourcentage de cette vidéo, j'aime les vidéos réactions. Si vous voulez, là, j'avais envie de rigoler un peu. Déjà, si vous savez déjà les informations que YouTube propose, c'est qu'il faut 10 minutes pour gagner de l'argent. Or, les vidéos réactions, bah, ils sont souvent à peu, presque à pile à 10 minutes. Et là, je me suis dit dans la tête, hmm, c'est le youtubeur. Euh, réaction réagissait pour des vidéos de 10 minutes, pour des vannes ou des trucs, euh, essayer de pas bander. Alors, que se passerait-il si par exemple, il trouvait une source qui durait moins de 10 minutes Ce serait drôle, non Et là, du coup, j'ai décidé de réagir en regardant tout simplement une vidéo de Darkos. D'ailleurs, je vais parler un peu vite fait de cette vidéo, c'est que si vous voulez, j'ai pris cette vidéo parce que Darkos, il a aussi une chaîne Darkos Réaction. Alors, si vous savez pas ce qui Darkos, c'est ma baie euh, source. Voilà. et donc dans ses vidéos Création il fait que des réactions sur des films de super-héros ou autre chose, mais qui ont thème comics sourd. Et du coup ça me faisait marrer pour réagir sur, ça, sur une vidéo tout pourri qu'il avait fait sur Twitter. Et bah, euh, voilà, je voulais rigoler ça et ça ferait une double référence. Mais pour la fin, j'ai voulu réagir quand la personne réagissait après avoir enregistré cette vidéo. Parce que quand même, il avait cherché depuis des années, etc. Parce que si vous voulez, les youtubeurs euh, qui font des vidéos souvent ils, ils cherchent la vidéo et quand ils ont trouvé, bah ils ne la partagent pas pour toi. Et voilà. Et même qu'il y a certains qui sont encore pires, qui essaient de dire « si tu rigoles, tu recommences à zéro ». Jamais regardé ces vidéos, je tiens à le dire. Donc voilà, si vous voulez, le principe d'un pourcentage c'est tout simplement de rigoler si par exemple le youtubeur trouve pas ses sources. Donc c'est par rapport euh, à la débilité de à la débilité de chercher des sources quoi. Juste pour réagir pour rien quoi. Ou quoi que c'était pour déconner, voilà, j'avais plus d'idées. Maintenant parlons de j'aime pas, qui est le même principe que j'aime mais inversement. Comme je vous ai dit, je commence tout simplement avec j'aime pas avec 1% et à la fin je dis j'aime à 99%. voilà comme ça tout le monde est calme voilà tranquille même si tout le monde a quand même aimé beaucoup la vidéo et que bon euh, elle a quand même explosé euh, la vidéo de Sonic Force parce que tout le monde s'en branle évidemment le principe de cette vidéo est par là de dire tout simplement que bah, quand un Mario sort même un nouveau Mario je veux dire bah de dégager les autres jeux quoi parce que c'est comme mario et mario il faut se la péter d'ailleurs petite anecdote et petite information rien que pour vous c'est que je vous donne un indice dans la description parce que la description est importante comme ça ça vous donne un indice de savoir quel est le, le but du 1% dans cette vidéo et pour les prochaines aussi aussi bah, pour rigoler quoi et c'est pour ça que j'ai mis une mise en scène pour présenter euh, bah, que tous les jeux ils veulent continuer à jouer avec moi c'est-à-dire par exemple ce mania, Mario carte <rire> Mario Kart Deluxe et enfin Rayman 1. D'ailleurs que euh, j'ai décidé de rajouter 7 jeux en plus parce que le créateur veut continuer à faire Rayman 4 j'étais heureux et euh, c'était pour ça que je vous l'annonce comme dans cette vidéo pour savoir s'il y avait encore des fans de Rayman mais je pense que tout le monde préfère mieux Mario et les lapins crétins uh, Kingdom Battle qui est un très bon jeu je vous dis hein. en fait pas pas besoin de paniquer mais aussi c'était aussi pour ajouter une joke pour Mario Galaxy 3 alors vous voulez dire pourquoi cette joke parce que quand j'ai joué à Mario Odyssey ça ressemblait totalement enfin ça ressemble pas totalement à Mario Galaxy mais euh, surtout le mode coop d'ailleurs il a eu une nomination euh, pour euh, pour être en famille alors qu'il est à deux et que Mario Kart Deluxe était nominé aussi et qu'il y avait celui qui ça m'a et tout, ça fait chier ma vie de merde Et donc le principe du co de Mario Odyssey est tout simplement, bah... <rire> juste le même principe que Mario Galaxy, c'est-à-dire tout simplement qu'un un qui s'occupe de faire le travail à l'autre et tandis que l'autre il fait son aventure. C'est même pas genre il n'y a pas Luigi ou rien, non, non, non, non, non, il y a juste Mario et juste la euh, casquette... Euh... Putain, j'ai le nom de la casquette Fegi, <rire> Capi, voilà. Et aussi pour faire la petite référence d'où euh, bah, une casquette m'attaque. Pour faire la joke de Mario Odyssey. Elle était pourrite, je sais mal euh, géré parce qu'il y a une putain de, ma putain de main qui est là donc voilà ça veut pas dire que j'aime pas Mario Odyssey c'est juste que bah, Mario Odyssey bah, il faut dégager tous les jeux pour y jouer et aussi bah que ça ressemble un peu à Mario Galaxy même si il ressemble aussi à Sunshine et 64 mais j'ai beaucoup aimé la petite référence 64 donc en résumé de cette série le principe est là de vous montrer le 1% de euh, ce que je montre en vidéo ou de la miniature et du titre. Et que à la fin, je dis tout simplement l'inverse. Donc c'est assez simple à comprendre quand même. Si vous voulez, rappelez-vous de la technique. Regardez la description, regardez la miniature et le titre. Et après regardez la petite séquence vidéo qui montre jusqu'au bout. Et après, bah vous chercherez euh, par vous-même le pourcentage que j'ai envie de vous montrer. D'ailleurs il y aura une vidéo spéciale Noël, mais là je vous dis pas si ce sera j'aime ou j'aime pas. Et il faudra réfléchir. Et sur ce coup, j'espère que vous allez réussir à comprendre. Enfin, j'espère. Hein. Donc voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. Pour un peu plus de détails, si vous voulez, je mets dans la description euh, le détail, si vous voulez, un peu mieux. Enfin, j'espère que ce sera un peu mieux, ou euh, si cette vidéo vous a compris, bah, je mettrai quand même euh, l'explication pour les sourds, les trucs comme ça. Donc voilà, c'était Go Geek. Je vous dis euh, bonne soirée, et puis euh, joyeux Noël en avance. On sait jamais.